Mon mmh, Jésus, ton royaume est parfait. Mon mmh, Jésus, oui tu es seul. Mon âme t'adore. Jésus, là tu es seul. oui tu es seul. Tu es saint. mon esprit t'adore, oh Jésus, oui tu es saint, oh tu es saint, oh mmh, Jésus, ton amour est parfait. Mmh. Jésus, la puissance est parfaite. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus. Oh, tu es saint, Oui, tu es saint, Mon esprit, shalom, shalom, mon of God. Shalom, shalom, adorateur. Shalom, shalom, adoratrice. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir. Soyez les, bien... Soyez les bienvenus sur la plateforme. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit béni, shalom, ainsi que le Seigneur te bénisse, Jésus, ton amour est parfait, oh Jésus, ta puissance est parfaite, oh Jésus, ton royaume est parfait, oh Jésus. Car tu es saint, mon âme t'adore. Oh Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mon esprit t'adore. Oh Jésus, ah, tu es saint, oh oui, tu es saint, oui Seigneur, nous voici encore ce soir, pendant que tes, tes adoratrices et tes adorateurs se connectent, oui Seigneur, pour passer un temps dans ta présence, nous voulons tout simplement, Seigneur, te bénir pour ce que tu permets, tu bénis le pas, les pas de toutes les personnes qui se connectent en ce moment, et toutes les personnes qui auraient voulu se connecter, mais qui ne pourront pas, peut-être à cause d'une d'une d'un imprévu ou bien d'un calendrier un emploi du temps qui n'a pas pu personne n'a pas pu se, dé, se désengager ou bien se libérer Seigneur nous te disons merci pour toutes les situations nous bénissons ton nom en ce jeudi soir, ce premier jeudi de cette année 2022 nous te rendons grâce le Somme 150 dit louez l'éternel je veux le dire louons l'éternel louons, louons Dieu dans son sanctuaire louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louons-le dans ses hauts faits Louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Louons-le au son de la trompette. Louons-le avec le luth et la harpe. Louons-le avec le tambourin et avec des danses. Louons-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louons-le avec des cymbales sonores. Louons-le avec les cymbales rétentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louons l'éternel. Alléluia. Nous voulons, Père, te louer en ce soir. Nous voulons, Père, te louer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Dieu Saint et fort. Nous voulons magnifier ton nom, Jésus. Nous voulons te rendre grâce. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier aujourd'hui et demain. Ce soir encore nous voulons te dire merci. Ce soir encore nous voulons te célébrer. Ce soir encore nous voulons adorer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu de l'univers. Oh, ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est magnifique. Ton nom est glorieux. Nous voulons ce soir te dire merci. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu Dieu de gloire. Magnificence à toi. Ce soir encore que nous voulons. Et lever la voix pour te dire merci. Oui, tu as béni Seigneur notre journée. Tu as été avec nous. Adorateurs, adoratrices, nous allons dire merci à ce Dieu qui a été avec nous au cours de cette journée. Nous avons traversé les routes. Nous avons été dans des moyens, moyens de transport, que ce soit nous qui étions au volant ou pas, nous étions dans des transports publics. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés au milieu de la route. Il a béni nos pas, il a béni notre déplacement. Nous sommes sortis de nos maisons, nous sommes rentrés par sa grâce. Et pour les personnes qui sont encore dehors, le Seigneur veille toujours sur vous. Et nous disons merci au Seigneur. Nous voulons rendre grâce à notre Père. Nous voulons rendre grâce à notre Sauveur. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu qui est puissant, à ce Dieu qui ne change pas, à ce Dieu qui n'a pas... Qui ni commencement ni fin. Nous voulons ce soir le bénir. Nous voulons élever son nom. Nous voulons bénir son nom. Ô oh, Éternel, nous te disons merci. Nous venons pour te louer. Nous venons pour te, te rendre grâce. Aujourd'hui, l'Église catholique célèbre la fête de l'épiphanie. Où, euh, dans, dans le, livre de, le livre de Matthieu, Matthieu 2, au verset, euh, verset 1, au verset... Je vais le lire au verset 5. Il est écrit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc, nous voyons que les rois sont les rois, sont venus d'un pays très lointain pour adorer. Ils sont venus pour rendre hommage. Les ang anglais ont dit, we came to do him our homage ils sont venus nous rendre hommage nous rendre gloire, ils sont venus pour l'adorer et ce soir nous aussi nous voulons rendre hommage à ce Dieu nous voulons rendre hommage à Jésus Christ de Nazareth, à notre Seigneur, à notre Sauveur eux ils sont venus d'un pays la Bible dit qu'ils sont venus d'un pays très lointain ils ont marché pendant longtemps lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus, ils se sont levés, ils sont mis en marche, ils ont pris ils ont pris de l'ALOES des milliers de Frankenstein. je crois que c'est comme ça Dit pour venir adorer le roi des rois. Il n'était a certaines personnes qui disent que ce ces, ces rois mages n'étaient même pas des chrétiens, ils étaient des astrologues. Ils étaient ils étaient ils, ils, ils, ils consultaient et ils, ils consultaient les étoiles donc ils avaient ils adoraient les divinités. Mais lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus se lever, ils sont venus avec des raison pour rendre hommage, pour rendre gloire, pour adorer, le. comme ils l'ont dit, ils sont venus pour adorer le roi des juifs. Ils sont venus pour adorer, nous aussi, nous venons adorer notre Seigneur. Ce soir, nous venons pour lui rendre gloire, ce soir, nous venons pour l'adorer. Ce soir, nous venons pour lui rendre paix, nous venons ce soir pour t'adorer. Comment ne pas t'adorer? C'est Crié en lui. Rien n'a été, rien n'a été crié sans lui. Tu es au commencement du monde, mais tu n'as pas regardé. Comme Saint Paul le dit, à ta richesse, à ta gloire, et tu es né dans une mangeoire. Tu t'es fait homme, 100% homme, alors que tu étais Dieu. Et tu es né, Seigneur, dans nos puanteurs. Et pour cela, ce soir, nous voulons te rendre hommage. Nous aussi, nous voulons te rendre hommage. Ce soir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci pour chacune de nos vies, pour chaque acte que tu as posé dans nos vies. Depuis que nous existons, depuis que nous sommes sur cette terre, pour les actes à venir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Comment ne pas t'adorer Jésus, nous avons tellement de raisons, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, nous fléchissons les genoux pour t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'adorer quand nous voyons ce que tu fais dans nos vies? Comment ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'adorer? Oh, oh, oh, Jésus, pour tout ce que tu fais, la protection dans ce temps de pandémie de Covid. Oui, Seigneur, tu nous maintiens en qu vie. Que nous ayons été malades ou pas, oh Seigneur, nous sommes encore là. Comment ne pas t'adorer Oui, comment ne pas t'adorer Oh, comment ne pas t'adorer Oh, oh, oh, Jésus, oh, oui, comment ne pas t'adorer Oh, comment ne pas t'adorer Oui, comment ne pas t'adorer Jésus, oh, oui, ton nom est le nom qui libère. Jésus, ton nom nous libère, oh Seigneur. Oui, ton nom est le nom qui libère Jésus. Oh Seigneur, quand nous crions, ton nom nous sommes secourus. Ton nom est le nom qui soulage Jésus. Oui, Seigneur, quand nous crions, ton nom le secours nous vient Seigneur. Ton nom est le nom. Qui secoue, oui, nom, le nom qui secoue oui Seigneur ton nom est le nom qui secoue seigneur ton nom est le nom qui secoue oh jésus oh ton nom est le nom qui bénit oh ton nom est le nom qui bénit oui ton nom est le nom qui bénit Jésus, oui, c'est ton nom qui bénit. C'est ton nom qui bénit. C'est ton nom qui libère. C'est ton nom qui affranchit. C'est ton nom qui soulage, Seigneur. Oh, quand nous crions ton nom, quand nous crions ton nom, nous sommes secourus. Quand nous crions ton nom, nous sommes sauvés, Seigneur Jésus. Quand nous crions ton nom, nos craintes disparaissent. Oui, Seigneur, ton nom, Jésus, est puissant. Ton nom est magnifique. Ton nom est glorieux, Seigneur. Et ce soir, nous voulons tout simplement te rendre grâce. Nous voulons tout simplement ce soir te bénir. adorateur, adoratrice. Adore ton Seigneur. dis, dis qui que son nom est puissant. Il n'y a pas un autre nom qui soit comparable en son, en son, à, son, à son nom. Il n'y a pas un autre nom. Tous les autres noms, les grands noms, que ce soit Bouddha, que ce soit... Ils sont tous morts. Nous savons où ils sont enterrés. Nous savons qu'ils sont enterrés. Celui-là. Ce Jésus, il n'y a pas son pareil. Ce Jésus, il n'y a pas son pareil. Oh Seigneur, oh Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Il n'y a pas ton pareil. Lorsque nous avons, nous sommes tristes. Lorsque nous crions ton nom, oh que nous nous tournons vers toi. La consolation nous vient, la consolation nous vient. Il n'y a pas non, qui conçoit? Il n'y a pas un nom qui donne la paix. Il n'y a pas un nom qui donne la paix. Il n'y a pas un nom, Seigneur. Oh Jésus, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Oui, tu es unique. Oh ce soir, je veux te bénir. Pendant que je dis cela, il y a cette, cette dame à, à qui je, je pense. Il y a une, y a une femme, une indienne. J'ai oublié son nom. Ça s'appelle Am. J'ai oublié son nom. Euh, elle était un moment très. Elle est toujours. Elle est toujours populaire. Euh, cette femme-là, il paraît que... Bon, c'est ce qu'on dit, qu'elle a reçu un don. Si tu es si tu, es troublé, si tu es... il suffit qu'elle te prenne dans, tes, dans, dans, dans ses bras. Tu as une paix. Qu'elle partage une paix sans pareil. Et quand elle se déplace, parce qu'elle est venue ici à Londres, quand elle se déplace, les gens font des queues. Qui, tu peux, les gens font des queues de, de, de combien de, de... 3 heures, 4 heures de temps pour, pour juste avoir une embrassade avec elle, pour qu'elle puisse faire, pour qu'elle puisse les prendre dans, le, le, dans ses bras. Et toutes ces personnes disent qu'après ce temps-là, si tu as une paix incroyable, mais quand je sais que, quand je, je me dis, mais quand je, je, je vois cette femme, je regarde toutes ces personnes qui font des rangs, des, des rangs kilométriques, qui peuvent rester dans le rang, et qu'elle vient, dans il y a des, des personnes qui se déplacent de partout, elle est aux, elle est allée aux États unis elle, en Europe, partout, elle a fait tous les pays européens. Je me dis, mais oh Seigneur, si les gens savaient que toi, cette paix-là, tu, tu, tu donnes cette paix, tu as dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais la paix, la vraie paix. Et ces paix il y a des gens qui vont faire des rangs, des rangs qui payent des tickets juste pour aller faire une accolade à une personne qui va mourir demain pour avoir une paix. Et peut-être que la paix va avoir cette paix-là pendant toute une journée et le lendemain, rebelote, la paix les quitte. Comment le monde se laisse tromper alors que notre Jésus, ce roi de gloire, le Dieu puissant, celui qui est mort à la croix, lui donne sa paix, sa paix est éternelle. On n'a même pas besoin de s'arrêter pendant des heures pour avoir une, une, une accolade avec, avec Jésus. Il suffit de l'invoquer. Il suffit de l'invoquer. Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il suffit de l'appeler. Il suffit de, de, de se tourner vers lui. Et Jésus est là et il te prend dans les bras à tout moment. De la nuit, tout prend dans nos bras. On n'a pas besoin d'aller. Vraiment, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, de ce monde. Ce monde a besoin de te connaître. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, Oh, Jésus, tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh, mon Dieu, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es l'unique Dieu. Toi, même, tu le dis. À part moi, il n'y a aucun autre Dieu. À part moi, il n'y a aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu, ce n'est que moi. Oh, tous ces événements qui se passent, c'est moi qui les ai annoncés. Oh, Jésus, tu es vraiment Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Yahweh, oh tu es Dieu. Oh, quand je regarde ma vie passée, oui, quand je regarde ma vie, je regarde, mes fondements, ah, Seigneur, tu regardes ma famille, oh Yahweh, ouais, oui, tu es vraiment Dieu, tu es yeah, Dieu, oh Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, ah si tu n'étais pas là, Seigneur, quand je regarde mes origines, oui Seigneur, je regarde mes origines, et je me dis Seigneur, ah, vraiment merci, merci Seigneur, quand je regarde mes origines, oh regarde mon histoire, regarde ma vie, eh hey, Seigneur, oh mon Dieu, oui tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oui Seigneur tu l'es, tu es vraiment Dieu, tu es Dieu, tu y es Dieu, tu y es Dieu. Oh, tu y es Dieu, oui, tu y es Dieu. Oh, tu y es Dieu, papa Yahweh. Oh, tu y es Dieu, oui, tu y es Dieu, tu y es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes. « Regarde les vallées, regarde la mer, oh Adonai, oui Adonai, Elohim, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nisi, le grand Dieu, celui qui qu'on ne peut pas contourner, celui qu'on ne peut même pas voir, qu'on ne peut pas cerner, Seigneur, celui qu'on qu ne peut pas décrire, Oui, c'est toi qui es Dieu. » Lui c'est toi qui es Dieu, celui qui est puissant, le Dieu tout puissant, le redoutable Dieu, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe, oh Seigneur, la Bible dit, aussitôt dit, aussitôt fait, qui peut se comparer à toi papa, qui est comme toi, redoutable Seigneur, qui est ce Dieu redoutable si ce n'est que toi, qui est le lion de la tribu de Judas qui rugit pour que nos ennemis disparaissent, ce n'est que toi. Oh, qui se lève et puis tout fait silence. La Bible dit quand tu marches le ciel, facile à ton approche, Père, qui est comme toi Oh, Père, qui peut te contourner qui qui peut dire, voici, je l'ai vu, qui peut dire, combien de, fois voici, il mesure tant de mètres, ou bien il fait il tant de kilos, qui peut le dire, père, personne sur cette terre, ni dans les cieux, ni dans les abîmes, personne ne peut se comparer à toi, nul n'est comme toi, éternel, nul n'est comme toi, grand, puissant, fort, magnifique, drapé de majesté, oh père, tu es redoutable, oh mon âme veut te bénir, et pendant même temps que tu es redoutable, père, tu es tendresse pour nous, tes enfants, tu es tendresse pour nous, tes enfants. C'est pour ça que lorsque nous pleurons, tu viens nous prendre dans tes bras. Lorsque nous crions, tu viens, oh Seigneur, tu parles mes tu enfants, me voici. Éternel, es qui est bon comme toi? Oh Seigneur, qui est bon comme toi? Ta fidélité est grande. Yahweh, ouais, je veux me souvenir de ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, oh Yahweh, grande ta fidélité, oh ta fidélité Yahweh, et grande Yahweh, oh éternel c'est la vérité, ta fidélité est incomparable. Oh, nul n'est comme toi. Oh, Yahweh. Oui, grande ta fidélité. parole qui dit que celui qui se confie en toi oui seigneur tu le secoues, celui qui se confie en toi oh seigneur tu ne l'abandonnes pas c'est à cette parole là que tu es fidèle tu as cette, à cette parole là que tu, tu n'es pas fidèle à ce que nous faisons parce que nous nous sommes des humains nous, nous sommes comme la fleur du champ aujourd'hui nous sommes là demain nous disparaissons tu veux qu'il y ait un, un, un, un vent chaud. mais toi tu es éternel et tu n'as pas quelqu'un plus grand que toi celui qui tu as juré, c'est sur toi-même. Ton nom, Seigneur, tu as juré sur ton nom. Oh, Seigneur, c'est pour cela que tu es fidèle à ta parole. Oui, on commence par la parole était Dieu. Ta parole, est toi qui es ta parole, tu es ta parole. C'est pour ça que tu es fidèle à toi-même. Oui, Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Cette fidélité qui, est nous, qui nous soutient tous les jours, parce que nous pouvons prendre refuge dans ta parole. Nous pouvons prendre appui dans ta parole. Nous pouvons prendre, Seigneur, Seigneur, la force dans ta parole. Nous pouvons prendre la guérison dans ta parole, la restauration, tout ce que nous voulons dans ta parole. Dans ta parole, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est à cette parole-là que tu regardes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Oh, nous voulons te dire merci pour ta parole. Oh, je veux te dire merci Seigneur, je veux te dire merci Seigneur, je veux te dire merci pour ce chant que tu mets dans mon cœur qui n'a rien à voir avec ce que... Ce pas une ch un chant d'adoration, mais depuis que tu ne me mets à cœur, je vais le chanter, Seigneur. Et tu vas utiliser ce chant pour faire ce que tu veux dans nos vies ce soir. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Maman Angelina est écrit. Oh, dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oh, Corinne est écrit Oh, dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité, oh tata Georges est écrit, oh dans le livre de vie. oui personne ne pourra l'effacer, il est écrit. Pour l'éternité, oh Nancy est écrit, oh dans le livre de vie. Oui, personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Oh, Alex est écrit, oui, dans le livre de vie. Oh, personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Oui, c'est est écrit. Oh, dans le livre de vie. Oh, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oh, mon nom est écrit. Oh, dans le livre de vie. Oui, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Pour l'éternité, nos noms sont écrits. Pour l'éternité, et Pour l'éternité, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Pour l'éternité, nos noms sont écrits. Pour l'éternité, avec le sang de Jésus. Pour l'éternité. Oui, personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Oh, nos noms sont écrits, oui Seigneur, dans ton livre de vie. Avant même que nous ne soyons, tu avais déjà programmé nos noms dans ton livre de vie. Tu avais déjà programmé chaque journée selon ta parole, oh Père. Selon ta parole, tu as parole dit que depuis avant que nous soyons, tu avais déjà écrit les jours oh, dans, nos, dans ton carnet, dans ton livre de vie. C'est pour ça, que ce soir encore, nous te rendons grâce pour chacune de, nos, de nous sur cette plateforme ici connectée. Oui, 2022. Oui, 2022. Nous sommes rentrés en 2022 et parce que quand tu nous fais comme si tu nous faisais l'appel, l'appel Seigneur, nous tes enfants, tu nous faisais, tu faisais l'appel. Et, et Seigneur, nous savons qu'en fait, à la fin de l'année 2022, dès le 31 décembre 2022, tu feras encore l'appel et nous serons encore là dans le nom de Jésus. Nous serons encore là sur cette plateforme. Quand aujourd'hui, 6 janvier 2022, tu nous appelles Seigneur, tu nous appelles tu nous confirmes que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Le nom de papa William est écrit dans le livre de vie, avec le sang de l'agneau. Et Seigneur, tu nous appelles, tu nous comptes, comme... parce que nous sommes tes brebis. Tu es le berger, le berger compte ses brebis chaque soir. Chaque matin, il compte ses brebis. Et tu nous comptes en ce moment. lui parce que c'est toi qui, qui as le... Qui, qui a le qui a la, le bâton. C'est toi qui nous guides. Et tu nous dis encore que le 31 décembre 2022, de la même manière, que tu nous as appelés encore, tu nous appelleras et nous serons tous là présents. Parce que nos noms sont étés dans le livre de vie, Père. Et nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, Dieu Saint fort. Nous bénissons ta majesté. Alléluia, Seigneur, Nye, qui est comme toi? qui agit comme toi, qui fait ce qu'il veut comme toi, qui surprend ses enfants comme tu es le meilleur des papas Seigneur, souvent nous qui sommes parents, quand nous avons nous, nous avons prévu quelque chose pour nos enfants et que nous savons que l'enfant attendait cette chose, nous sommes excités nous sommes, oh l'enfant sera content nous prévoyons déjà la joie de l'enfant comment est-ce que l'enfant va se jeter à nos, à nos coups pour dire maman merci maman il nous fait des, des bisous c'est de la même manière, tu sais, tu prévois les choses et tu sais comment fois, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons appeler nos parents, nos frères et soeurs pour témoigner, pour dire voici ce que Dieu a fait, et tu es dans la joie, parce qu'il y a de la joie de donner, oh Seigneur tu es le meilleur des papas. et ce soir que nous voulons te bénir, pour la surprise, pour ce que tu as prévu encore ce soir, pour ce que tu nous garantis 2022, parce que tu, as, tu nous dis que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Oui, tu as prévu des grandes choses. Ton plan d'amour pour nous. Oui, Seigneur, tu as dit, je, ne, je, ne, je, ne, je connais les projets que j'ai formés pour un, pour un projet de paix et non de malheur. Ah, Seigneur. Et nous te disons merci pour ta promesse. Nous te bénissons, éternel. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, Papa, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la littérature. Nous te savons. Nous savons que tu es père. Mais souvent, tu nous dépasses. Oh, parce que tu es grand. Tu es puissant. Oh Seigneur, éternel pour toutes tes heures. Oh mon âme, bénis ton nom. Oh Jésus, oh, pour ton salut. Oh reçois ma recorque. Naissance, Ô oh, éternel, Pour tous tes œuvres, Ô oh, mon âme, Bénis ton nom, Ô oh, Jésus, oh, Pour ton salut, Lui reçois Sois pour ce que tu fais, oh, dans le secret, pour ce que tu as fait, que mes yeux ont vu, que nos yeux ont vu, Seigneur, depuis le 1er janvier, tu as fait. Oh, je ne sommes le 6, tu as fait. Oh, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ceux qui ont été malades. des personnes qui ont été malades, mais tu les as restaurés, Seigneur. Tu les as restaurés. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec quelques difficultés. Seigneur, mais tu les as secourus, tu les as soutenus. Reçois notre reconnaissance ce soir. Adorateur, dis ta reconnaissance à ton papa. Lui, dis ta reconnaissance à ton papa. Oh, à ce Dieu magnifique, à ce puissant, même merveilleux Dieu, celui qui est plus que, oh, plus que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous, nous, nous sommes tellement reconnaissants de ta voix comme père, de ta voix comme. Papa, de t'avoir comme maître. Oui, tu es le meilleur des maîtres. Tu es le meilleur des maîtres. Tu es le meilleur oh, que un serviteur peut te désirer. Nous, tes servantes, nous, tes serviteurs, tu es le meilleur des patrons. Lui, Seigneur, parce que tu ne demandes pas grand chose Tu veux que nous soyons là 21h pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Pour, pour te rendre action de grâce, pour te témoigner notre recours, pour te dire que tu es Dieu ce puissant Dieu, toi ce magnifique Dieu. Oh, nous célébrons ton nom. Oui, dans quelques mois, nous allons célébrer les deux ans de cette plateforme. Oh Seigneur, nous savons que tu, tu donneras les instructions. Nous savons que tu donneras les instructions. Ce que nous devons faire, ce qui doit être fait, Seigneur. Et nous savons que les témoignages abonderont, Seigneur. Oh, parce que tu es ce Dieu qui est puissant. On ne peut pas se rassembler chaque soir et puis ne pas avoir des témoignages, ce n'est pas possible. Ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu saint et fort, ce Dieu haut que tu es. Papa Yahweh, nous te bénissons. Ô oh Seigneur, pour la joie de se retrouver chaque soir, que tu mets dans nos cœurs par ton esprit, c'est l'esprit qui agit, l'esprit qui visite, l'esprit qui donne la force de, de réarranger même des programmes. Quelquefois, on s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour me connecter Comment est-ce que je vais faire pour venir diriger l'adoration la, la, Mais le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Il vient au secours de nos faiblesses. Il vient nous aider. Il vient nous aider. Il vient nous aider. Il vient nous disposer. Oh Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le paraclet, le consolateur, celui qui dit, celui qui donne les instructions, celui qui parle, celui qui murmure à nos yeux, à nos cœurs. Ce que le Père veut. Ce que le Père veut. Oh Seigneur, adoration à toi, esprit de Dieu. Coura, camba chire de kende, kura camba chire de kende, coura. Ren kiri de kenda, coura, camba chire de kende, kura. Coura, camba chire de kende, coura, camba de kenda, Oh Seigneur, bénis-toi, Seigneur. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la main puissante de notre Dieu, la droite élevée de notre Papa, lui la gloire de notre Seigneur, la beauté, oh beauté de notre Père, l'Esprit de notre Papa, oh Seigneur ton Esprit qui reçoit la même adoration, la même louange que toi et le 6. Ce soir encore, nous sommes prosternés devant toi parce qu'il nous a permis d'être là, parce qu'il a mis à nos cœurs, il nous a disposés, il nous a aidés à trouver un temps pour venir. Oh, c'est pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants et reconnaissantes. Oh, Béni sois-tu, Père. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh Seigneur, ce soir, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Nous avons, Seigneur, le l'avril qui arrive et nous savons que Seigneur, tu te manifesteras pour l'avril, pour les deux ans. Nous savons que tu, tu disposeras les choses, tu disposeras les moyens, tu disposeras les finances, tu disposeras la logistique, tu disposeras toutes choses, des personnes payées pour ta gloire, pour ta gloire. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas te bénir Comment ne pas te célébrer Comment ne pas louer le nom du seul Dieu, l'unique Dieu, le vrai Dieu, celui qui vit, qui règne d'éternité en éternité, celui qui, qui, qui est sorti du tombeau vivant, celui qui nous pour qu'il nous dispose, celui qui, qui, qui met, qui fait toutes choses, aussi dans nos vies, celui qui vient nous moindre, lui chaque fois que nous, qu nous venons, c'est une onction, l'onction qu'il déploie, il déploie l'onction sur eux. Nous n'avons pas de voix, nous ne sommes pas toutes chantes, seulement quelques-uns, quelques-uns, c'est la fonction des, des chantes, mais la majorité ne sont pas chantes, mais le Seigneur nous aide, vient notre secours pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions puissions le bénir, pour que nous puissions partager la parole. Et ce soir, encore comme les rois mages, nous venons nous sommes venus pour un hommage un, un, un, un, un à notre Seigneur, pour l'adorer. Le roi des Juifs, comme ils l'ont dit, nous venons, lui il est notre roi, nous le reconnaissons, les, les juifs l'ont rejeté, les juifs ne disent que ce n'est pas leur roi, mais nous, nous l'accueillons, nous le proclamons roi de nos vies, nous le proclamons seigneur, nous le proclamons seigneur de nos maisons, roi de nos familles, roi de nos cœurs, roi de nos vies. Nous chez nous, nous t'accueillons chez nous. nous. Nous, nous nous disposons pour t'accueillir, Jésus. Nous faisons la place dans nos cœurs. Nous te laissons même bien, bien souvent, nous te laissons chambouler tous nos plans, tous nos projets, pour que toi, ton plan et ton projet s'installent. Nous te laissons souvent avec difficulté, je l'avoue. Nous te laissons souvent avec difficulté te laisser chambouler annuler tout ce que nous avons prévu faire changer tout ce que nous avons voulu faire nous changer, nous nous mettre sur une autre direction mais Seigneur nous savons nous finissons de laisser faire parce que nous savons que ton plan est le meilleur Oh, ce soit encore nous voulons te dire merci pour cette année 2022 c'est vrai nous avons prévu des choses pour cette année, nous avons fait des bilans nous avons fait des, des nous avons fait des, des, des, des plans d'action pour toute cette année 2022. Nous avons mis nos objectifs pour cette année 2022. Mais ce soir nous voulons te dire encore que c'est ce, ce que toi tu, tu as prévu que nous voulons. C'est ta volonté que nous voulons. Nous voulons te demander de nous aider à accepter ta volonté pour 2022. Nous voulons te demander de nous aider à nous Poser pour toi, pour ceux, pour nous, pour nous rendre sensibles, sensibles à ton appel, pour nous rendre sensibles à, à tes directives, pour nous rendre sensibles et, et obéissants surtout, obéissantes à ta voix, pour ne pas que nous soyons, oh Seigneur, que nous refusions d'aller là où tu veux que nous nous envoyer. même si c'est souvent difficile de nous laisser conduire, mais ce soir nous voulons encore te dire, Seigneur. En ce début de cette année, nous voulons que ton qu règne vienne, nous voulons que ta volonté se fasse. C'est toi qui es le maître. Nous sommes les brebis. Nous sommes les brebis. C'est toi qui sais le chemin pour aller au, pâtu, au vert pâturage. C'est toi qui connais le chemin du vert pâturage. C'est toi qui sais où l'eau est, où l'eau se trouve. C'est toi qui sais. ce que nous devons faire. Aide-nous à rentrer totalement, à être obéissant Totalement obéissant à ta voix. En cette année 2022, guide-nous, conduis-nous, aide-nous à marcher dans tes pas, aide-nous à être lumière dans ce monde, aide-nous à être lumière, aide-nous à rayonner de ta gloire, aide-nous à rayonner de ta gloire, aide-nous Seigneur, à, à dégager des odeurs, une bonne odeur de sainteté, A, à, Seigneur à parler, à être transformé, afin que ton règne vienne. Oh Seigneur, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Koura Kambacheri de Kendekura Kambacheri de Kindakura. Renekiri de Kindakura Kamba sheri de kendekura Kambache. Rende kiri de Kindakura Kambachere de Kindekura Kambacheri de Kindekura. Rende kiri de kindakura Kambacheri de Kindevion seco Saint Escou de Dieu. Aide-nous à de vrais vrais adorateurs. Aide-nous à de vrais adorateurs à ne pas adorer oh, avec les lèvres seulement, mais avec le cœur, un esprit en vérité. Aide-nous à vivre l'adoration tous les jours. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahyaé. Oh, Oh, je t'aime, tu le sais, Oh je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, Tu es mon yaya Oh je t'aime, tu le sais Jésus, Oh je te porte dans mon cœur. Oh et mon cœur brûlant d'amour pour toi Jésus. Tu es mon yaya, oh je t'aime, tu le sais, Adonai, oh Père, je te porte dans mon cœur, oh et mon cœur brûlant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé, oh je t'aime, tu le sais, mon Jésus, oh je te porte dans mon cœur. Oh, et mon cœur, brûlant d'amour pour toi. Oh, tu es mon Yaya. Yeah, yeah, hey. Seigneur, nous te portons dans notre cœur. Aide notre cœur à être transformé. Aide notre cœur à dégager. L'amour que nous portons. Nous disons te porter que cet amour rayonne de partout. Touche pour irradier nos frères, et nos soeurs et ce monde qui a tant besoin d'amour. Si des gens vont faire des rangs pendant des heures pour. Fais une accolade à une personne, une personne, une, une personne qui aujourd'hui est demain. C'est que ce monde, ces personnes ont tellement besoin d'amour. Tellement besoin d'amour, alors que cet amour, c'est toi ceux qui peux donner. C'est pour ça que je te de nous aider à apporter ton amour dans nos cœurs et à le donner facilement, à le laisser dépasser nous, nos familles, nous-mêmes et nos familles, à aller toucher d'autres personnes dans ce monde. Oh Seigneur, je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur, oh, et mon cœur brûlant à mon pour toi, oui, tu es mon yaïe, oh, je t'aime, tu le sais, oh, je te porte dans mon cœur, Jésus, oh, et mon cœur brûlant à mon pour toi, oh, tu es mon yaïe. Chamaé, oh, tu es mon Chamaé, oh, Jésus, oh, tu es mon Jésus, oh, mon roi, oui, tu es mon roi, oh, Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, cette plateforme, les membres de cette plateforme, tes enfants, tes serviteurs, tes serviteurs, sur cette plateforme veut te dire qu'il t'aime, nous t'aimons Jésus. Nous, mais nous voulons encore plus t'aimer. Nous voulons encore plus t'aimer. Nous voulons encore aller dans l'eau profonde, dans nos profonde, pour encore puiser l'amour. L'amour que nous pouvons donner librement, tranquillement, Seigneur, avec joie. Quel que soit nous-mêmes, nos propres situations, quelquefois, quel que soit là où nous nous trouvons nous-mêmes, nous voulons manifester l'amour. Nous voulons manifester l'amour, nous voulons manifester ton amour, car nous, nos familles en ont besoin, nos collègues, nos frères et soeurs en Christ en ont besoin, Seigneur. Oh, nous avons besoin de manifester ton amour. Oh, Rakamba, chérie de Kendekora, merci, Seigneur. Amoureuse. Je suis amoureuse de Jésus, oui, Seigneur. Je veux encore être plus amoureuse. Je veux encore être plus amoureuse de sorte que Seigneur. Quelle que soit la situation, que je sois toujours en paix, dans la joie, la tranquillité l'enfant, être comme ce bébé auprès de sa mère qui ne se soucie de rien, qui sait que maman est là ou mon papa est là, tout va bien. C'est ce que oh, nous voulons expérimenter. expérimenter cela avec toi, quel que soit ce qui se passe, la tornade, la tempête, nous voulons être tranquilles parce que nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous laisses jamais tomber. Béni sois-tu mon Jésus, béni sois-tu Yeshua Mashiach, béni sois-tu le Dieu vivant, béni sois-tu le vaillant des combats, l'ancien des temps, le soleil de justice. Béni sois-tu, le d'entre les morts. Béni sois-tu, oh, le verre fêché, l'agneau immolé, le roi de gloire, celui qui a assis sur le trône élevé, celui qui a été trouvé victorieux, lui, par le Père, celui qui a fait de nous des appelés, qui a fait de nous des justiciers, des justes, celui qui a fait de nous les élus. Lui, dans le livre de, de l'Apocalypse, il dit ils combattront l'agneau, l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et les appeler, les élus, ceux qui sont avec lui, j'aime tellement ce passage, parce qu'il les appeler, les élus, ceux qui sont avec lui, les vaincrons, et il s'agit de nous, il s'agit de nous, les appeler, ceux qui sont avec lui, lui, les appeler, les élus, c'est nous, il s'agit de nous, il ne s'agit pas d'une autre, c'est de nous qu'il s'agit, c'est de nous que Saint Jean parle, c'est de nous que la Bible parle, nous, les adorateurs, nous qui prenons le temps dans sa nous qui faisons notre effort par sa grâce à nous, à nous, à nous, à nous manifester, nous qui n'avons pas honte de dire que nous sommes des chrétiens, même si on nous dit que, oh oui, on connaît les chrétiens, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela, mais nous n'avons pas honte de dire que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas honte de manifester notre foi, nous n'avons pas honte de dit, « Oh Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre. » Nous n'avons pas, avec sa grâce, bien sûr, nous n'avons pas, nous arrivons par sa grâce à tenir contre, à, contre les plaisirs de ce monde, à résister, à résister, à résister, à fuir le péché, par sa grâce, nous arrivons à le faire, à fuir le péché, parce que nous sommes les appelés, parce que nous sommes ceux qui sont avec lui. Lui, le Seigneur des Seigneurs, lui, le, le, le roi des rois, lui le grand Dieu, celui qui vit éternellement, celui qui vit éternellement, le véritable, le fidèle. Nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Nous sommes le, les enfants du Dieu très haut. Nous sommes créés à son image selon sa ressemblance. Nous sommes de sa nature, la même nature que le Père a. Quelle gloire. Quelle gloire, la même nature, la même nature que le Christ, la même nature, lui, le même esprit qu'il a ressuscité qui dans les morts, et cet esprit qui vit en nous, qui donne vie à nous. Nous sommes les privilégiés, nous sommes les bénis, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants, les enfants adorés, celui pour oh Christ est mort, non, non. vraiment Seigneur, aide-nous à te témoigner notre reconnaissance. aide-nous à réaliser combien de fois nous sommes importants à tes yeux, combien de fois nous sommes importants à tes yeux, combien de fois tu nous aimes, oh, combien de fois tu veux que nous soyons là pour t'adorer chaque jour. Oui, tu as dit... J'ai essayé de retrouver ce passage, dans le livre de Matthieu, je crois que c'est Jésus ou bien c'est jean être qui disait, quand les, gens disaient, les juifs disaient qu'ils sont descendants d'Abraham, de, de, et la parole dit que Dieu est capable de, de susciter des pieds pour être des enfants d'Abraham. J'ai été choquée. J'ai dit, ah Seigneur, tu vas prendre des enfants d'Abraham, tu vas susciter, prendre des pieds pour faire de ces pieds-là des enfants. C'est-à-dire qu'il est, il est tellement puissant. Il est tellement puissant, il est capable de faire toutes chose. Mais nous, nous sommes déjà de la postérité. Nous faisons partie. Nous sommes dans la promesse. Héritier, héritier, héritier de la promesse pas de Abraham parce que nous avons mis notre confiance en Dieu parce que nous avons mis notre confiance en Dieu nous sommes héritiers de la promesse nous sommes les bien-aimés nous sommes les, les les élus de Dieu nous sommes les appelés quel que soit ce qui se passe mais nous sommes enfants du Dieu vivant nous sommes les chéris les bien-aimés oh Seigneur, pour cela, nous te sommes, nous te disons merci. Pour cela, nous te célébrons. Tout cela, nous te rendons grâce. Nous louons ton nom. Nous te disons merci pour ta présence, pour qui tu es pour nous, et pour ce que tu as, ce que tu as fait de nous. Oui, ce que tu as fait des enfants du Dieu puissant. Les juifs n'ont pas accepté, ne peuvent pas accepter que Jésus dise qu'il est le fils de Dieu. Parce que pour eux, le Dieu créateur ne peut pas avoir des enfants. Mais toi, tu vas plus loin. Jésus est de même nature, Jésus est 100% Dieu et 100% homme, mais nous qui sommes 100% hommes, tu dis que nous sommes tes enfants, nous qui sommes 100% hommes, tu dis que nous sommes tes enfants, nous qui sommes toujours en train de désobéir, de faire ce que tu n'aimes pas, mais tu dis que nous sommes tes enfants, quelle gloire, quelle gloire, quel honneur Seigneur. Quelle gloire et quel honneur, Seigneur, de se dire, de, de savoir que nous sommes tes enfants. Nous qui ne valons même pas, nous qui sommes tellement rapides à déshonorer nos propres enfants, à déshonorer nos frères et nos soeurs qui nous font du mal, à nous détourner, à ne pas reconnaître celui-là, à ne pas reconnaître celui-là, parce qu'il nous a fait du mal. Mais nous, Seigneur, tu ne nous rejettes pas. Ah, Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom, nous rendons tout, te rendons grâce parce que tu es unique, tu es... Spécial. Éternel, qui est comme toi, Papa, pour ton assurance, pour ton assurance, pour Seigneur, que tu fais de nous des héritiers et des héritiers de la promesse. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Parce qu'en cette année encore, tu commences pour nous dire que nous sommes, que toi, tu es là, parce que tu es fidèle parce que tu es fidèle à ta parole tout ce que tu demandes oh Seigneur de notre part, c'est de garder les yeux fixés sur toi, c'est de te faire toujours confiance parce que tu as béni Abraham la Bible déclare que dans le livre de Genèse que tu as, tu as rendu Abraham, tu as trouvé Abraham juste tu as appelé Abraham juste parce qu'il t'a fait confiance tout simplement parce qu'il t'a fait confiance tout simplement parce qu'il t'a fait confiance tu l'as trouvé juste, ah Seigneur mais nous, tu as allé plus loin ton fils, et moi à la croix pour nous pour nous justifier. Nous te bénissons ce soir encore. Nous élevons ton nom, Père. Oh, action de grâce. Action de grâce. Oh, action de grâce pour tes offres. Action de grâce pour ton amour. Action de grâce pour ton salut. Action de grâce pour ta présence. Action de grâce pour qui tu es pour nous. Action de grâce pour cette plateforme. Nous te bénissons pour tous les membres de cette plateforme, Seigneur. Pour les malades, nous les déposons dans les meurtres de Jésus. Pour les malades, Seigneur, nous les déposons. Pour ceux qui sont troublés, nous les posons devant ton trône. Pour ton trône, devant ton trône, Seigneur, nous les déposons. Pour tous ceux qui, qui sont angoissés, qui ont commencé cette année en se posant beaucoup de questions, nous les, nous les recommandons. Nous demandons au Saint-Esprit de les visiter. Car Seigneur, si tu as voulu que ces personnes là rentrent en, en 2022, c'est parce que tu es un projet d'amour, comme tu le dis dans ta parole pour ces personnes. Et ce soir, nous voulons te les déposer. Nous voulons les déposer devant toi. Nous voulons les déposer devant toi. Nous voulons te te célébrer et te lever. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Nous déposons tous tes enfants, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des difficultés, qui peut-être en cette année, nouvelle année, à la rentrée scolaire, certaines personnes n'ont pas pu payer la scolarité de leurs enfants. Ah, Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui ne touchent pas leur salaire parce que la société dans laquelle elles travaillent, oui, Seigneur, ont des difficultés. Donc, ces personnes n'ont pas touché de salaire peut-être depuis un moment. Nous te recommandons ces personnes. Nous te savons, papa, un bon père, celui de Jéhovah gérer, celui qui pouvoir, Et nous prions pour ces personnes qui ont des difficultés financières. Que tu pourvois pour ces personnes. Oh Père, que tu te suscites. Oh, oh Seigneur, que tu envoies d'un pays lointain un homme ou une femme pour agir pour ton destin dans la vie de ces personnes. Pour que ces personnes reçoivent, oh Seigneur, soulagement. Oh Nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, oh Père, pour des personnes qui ont des difficultés dans leur couple, dans leur foyer. Père, sois leur consolation. Oh Seigneur, tu es celui-là qui ne rejette personne, qui ne prend... Point parti, tu es le Dieu juste. Tous, nous sommes tes enfants. Nous te demandons, Père, d'agir. Nous te demandons de consoler tes cœurs brisés. Les cœurs brisés, Oh Seigneur, d'être le soutien, le reconfort des veuves, des veufs et des orphelins. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus, Père, nous te bénissons. Pour ceux qui sont la richesse de l'emploi. Tu es le meilleur des employés, papa. La vie dit que c'est toi qui inclines le cœur, de, le cœur de, du roi, est comme un courant d'eau. Dans ta main, tu l'inclines où tu veux. Incline le cœur d'un roi, d'un employeur, d'un entrepreneur, de pas, pour que, Seigneur, ce se, cœur que, que se tourne vers tes enfants qui cherchent un emploi. Ou un meilleur emploi pour la gloire de ton Seigneur. Nous te confions, Père, nos enfants. Nous te confions nos enfants qui, Seigneur, souvent nous causons des soucis des inquiétudes à cause de, de, de là où le monde va dans la Côte d'Ivoire où les études il faut avoir de l'argent pour envoyer ses enfants dans les bonnes écoles dans de grandes universités Père, nous te confions les parents, te confions les enfants sois Seigneur leur force sois leur lumière, guide les enfants guide-les, éclaire-les Père, parce que tu, tu, ces enfants sont tes projets de demain tu construis ces enfants pour que ton nom soit glorifié demain nous te confions nos enfants. Ce sont eux qui vont prendre la relève en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que prêtre, en tant que berger, en tant que, je ne sais pas, entrepreneur, en tant que scientifique. Oh Seigneur, que l'économie, tout ce que tu as prévu pour ces enfants, Père, nous te les confions au nom de Jésus. Père, nous te savons bon et nous te savons merveilleux et nous te bénissons pour nos prières que nous élevons ce soir encore. Au nom de ton fils Jésus-Christ et Nazareth. Nous savons, il nous a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, Père, tu nous l'accorderas. C'est pour ça ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Père. Adoration à toi. Élevation à toi. Béni sois-tu, Père. Oh Seigneur, nous allons te disons merci. Nous allons achever ce temps en te disant que tu es saint. En disant que tu es saint. En chantant ta sainteté. Bénissant ton nom, on te loue, on te rend grâce. Père, tu es merveilleux. Merci Seigneur. kora kamba Oh, adoration à ce Dieu puissant et merveilleux. Oh, tout oh, m'est parfait, oui, Seigneur. Jésus, oh, oui, ton pouvoir est parfait, Seigneur. Ton pouvoir est parfait. Ton amour est parfait. Tes projets sont parfaits. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oui, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Oh, ta mère est parfaite. Ta puissance est parfaite. Oh, mon amour est parfait, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh Rakamba chérikené, nous te bénissons. Oh Père, sois béni. Oh Rakamba chéri. Jésus. Ta douceur serait parfaite. Oh. Jésus. Ah, tu es seul. Oh, oh, oh oui, quand je te contemple, ce soir encore. Quand je te contemple, Seigneur, demain, après demain, tout jours tu ne changes pas seigneur oui tu es parfait en toutes choses oui tu es parfait oh, oh tu serais parfait oui seigneur oh jésus tout en toi est pas absolument seigneur oh jésus oui tu es seul mon âme T'adore, oh, Seigneur, reçois mon adoration ce soir. Oui, tu es saint, oh Rakamba chérie. Oui, tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, là ah, tu es saint, oui tu es saint. Oh, mon esprit t'adore. Oh, oui, tu es saint, Père Jésus. Oh, oui, tu es saint, oui, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, tu es saint, Seigneur. ton règne, que ton règne vienne d'un chacune de nos maisons ce soir. Que ta sainteté soit puissante et présente dans nos maisons pendant que nous nous couchons, Seigneur. Que ta gloire soit sur chaque maison, Seigneur. Que ta gloire nous environne au cours pendant cette nuit. Oh, dans notre sommeil, Seigneur, que nous soyons enveloppés de ta gloire. Que nous soyons enveloppés de ta puissance de ton autorité, Seigneur. Et que nos âmes, Seigneur, soient devant toi pour t'adorer au cours de cette nuit. Que notre sommeil soit adoration, que notre respiration soit adoration. Pendant cette nuit, Seigneur, que Seigneur, tu viennes te révéler à nous au travers des songes, au travers des, des, des songes et des visions, Père Noctune, que tu viennes, Seigneur, te révéler à nous la réponse que nous attendons, la réponse que nous attendons, la direction que nous attendons, Père. Tu nous la donnes, Seigneur, au cours de ce sommeil, par la gloire de ton Seigneur, Lui, Seigneur, pendant que nous sommes couchés, nous voulons t'adorer et que tu te révèles à nous, que tu te révèles à nous et que tu renverses nos ennemis. Ceux qui tenteront de venir, Seigneur, Père, tu notre sommeil qui soit renversé par ton bras puissant, dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Oh, à toi, oui, la sainteté, papa. Oh, la gloire, l'honneur, à toi seul, Seigneur. Oh, vers toi, oui, vers toi, se lève. Oh, se lève nos cœurs, notre âme, notre esprit, Seigneur, ce soir. Oh, oh, nous te bénissons. Oh, Seigneur, c'est toi l'agneau sur le trône. Oh, le roi des rois, Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, oh oui c'est toi Seigneur, l'agneau sur le trône, oui c'est toi l'agneau sur le trône, l'agneau, que ton sang, agneau de Dieu, nous couvre ce soir, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende invisible, que ton sang nous rende intouchable Seigneur, oh, je, et que nos ennemis ne puissent point nous atteindre au cours de cette nuit, et que nos enfants soient protégés, que leur intelligence soit protégée, au nom de Jésus Christ de Nazareth, sans guérir, merci Seigneur, Merci, Jésus. Merci, toi qui combats pour nous. Merci, Seigneur, pour tes anges. Oh, sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois adoré. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, à toi, à toi, à toi la gloire à toi la gloire, il est tellement bon de te retrouver dans ta présence, parce que ta présence est pas tu es présent en ce moment, tu es présent en ce moment, tu règnes Seigneur, et tu agis puissamment selon ton destin, selon ton destin, selon ton destin, Père. tu agis puissamment, dans le cœur de tes enfants que nous sommes, tu agis puissamment, oh sois béni Seigneur, oh merci Jésus, je te rends donc grâce, merci Père, alléluia, merci Seigneur, oh béni sois-tu, Oh, racamba chérie de Kendekou, racamba chérie. Merci, Seigneur. Oh, racamba chérie de Kendekou. Sois béni Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur. Merci pour ton agir. Merci pour ta main, Seigneur, agissant dans nos vies. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu fais le jour que tu brises, Seigneur. Les fardeaux que tu brises, Seigneur. Merci pour les fardeaux que tu brises, Seigneur. Merci pour les fardeaux que tu brises, Seigneur. Car tu ne veux pas que nous nous, nous fassions nous cette année. Commençons cette année avec des jugs. Des jougs que tu n'as qui ne viennent pas de toi. Seigneur, merci. Pour ces fardeaux que tu viens briser, pour la gloire de ton Seigneur, merci Seigneur, pour le soulagement, pour la paix, Seigneur, que toi, seul tu peux donner. Oh, Alléluia, merci, roi des rois. Merci, roi des rois. Merci, roi des rois. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Que Seigneur, ce que tu as fait soit fait que par ton sang, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies sois élevé Jésus, béni sois-tu Seigneur, Amen, Amen, Amen, Alléluia, Shalom, Shalom encore, Adoratrice, Adorateur, ce fut encore un plaisir, que le Seigneur nous bénisse encore, qu'il achève ce qu'il a commencé dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il qu qu soulage totalement nos frères et ceux qui ont besoin d'être totalement soulagés, qu'il continue d'agir au cours de cette nuit pour la gloire de son nom et que nous puissions entendre des témoignages de son agir, pour que son règne vienne toujours dans nos familles, au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente nuit, que le Seigneur nous bénisse, et nous nous donnons rendez-vous encore demain, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Good night, bonne nuit, love you, bye.